Hey Yoranos nice, amis, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui je vais vous emmener avec moi dans cette magnifique journée il fait super beau programme d'aujourd'hui ça va être petit tour en ville je dois passer euh, chez John pour récupérer mes lunettes que j'ai oublié hier ensuite je vais passer à l'Occitane et je vais sûrement aller voir euh, un meuble j'ai besoin d'un petit meuble en fait pour ranger tous mes câbles d'ordinateur, de téléphone etc on verra après ce qui va se passer pour la suite allez je vous emmène avec moi, c'est parti oh. Alors les amis, petit outfit of the day, j'ai mis euh, un short qui vient de chez Pouline, Une chemise ben, qui appartenait à mon papa, ça fait plus de 30 ans cette chemise là. Et avec mon panier, Tweety ou Pikachu, c'est comme vous voulez. Hop hop, c'est parti. Et en ce qui concerne les chaussures, j'ai mis des, euh, je sais pas comment ça s'appelle, des sketchers ou des Sketch, voilà. Qui viennent de chez Veima Sport, je les adore, elles sont simples et super confortables. Et voilà mon grand-père qui est en train de bricoler, je sais, pas, une machine à laver, voilà, c'est ça. Donc il va essayer de la réparer. Comme comme, ça marche Condensateur il y il y ah, okay. le Comment tu veux le raccord ou le tuyau hey, Ah okay. Okay. ok. Le raccord. Okay. Demi pouce. Hein? Okay. Bon les amis, avant ça, je vais aller à la quincaillerie Michel parce que mon grand père vient tout juste de me demander en fait un raccord pour réparer la machine à laver. On va voir ce que c'est. J'ai pas très bien compris ce que c'est mais c'est pas grave j'ai filmé et puis on verra je vais montrer la vidéo aux gars pour qu'ils comprennent qu'est-ce que je vais exactement On Calais à la cacaillerie Bon ok les amis là je ressors de la cacaillerie j'ai récupéré ça euh, Ça c'est un raccord ça c'est un truc mal je crois voilà euh, Je sais pas si c'est ça Du coup je vais donner à mon grand-père il va essayer bah, tout à l'heure quand je vais rentrer là bas Allez Alors les amis là je suis au centre ville et je vais aller chez mon coiffeur pour aller récupérer mes lunettes Pour ceux qui savent pas où il se situe Il est juste à côté euh, Enfin il est dans la ruelle de l'oie à Bouche Donc euh, voilà si jamais ça vous intéresse De toute façon je mettrai ses contacts ben, dans la description <rire> euh, ah ouais c'est là. ouais. fait marcher. Ouais, j'ai mis sur coton. T'as vu ça tourne là gars? Oui, ça tourne. Oui, ça tourne, moteur, mais ça marche, ça marche. Je viens tout juste de rentrer chez ma grand-mère Comme vous avez pu voir, j'ai ai aidé mon grand-père à réparer la machine à laver Là, il est tout content parce que ça tourne et tout Du coup, voilà, c'est cool pour lui Je vous ai pas filmé, je suis allé voir le meuble chez Sipa meuble. J'ai pas trouvé ce qui me convenait En fait, je cherche un petit meuble pour mettre sous le bureau C'est des tiroirs, je, je veux trois tiroirs Avec le dernier, c'est un peu plus grand pour mettre des dossiers et tout Et les deux premiers, c'est pour mettre mes chargeurs, mes fils électriques Mes batteries, ma caméra Enfin, je sais pas si vous voyez C'est à roulettes et des petits meubles comme ça voilà. si jamais vous savez où je peux en trouver, n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que ça fait un moment que je cherche, je n'ai pas trouvé. Une fois que j'ai essayé de chercher mon meuble, je suis allé à Carrefour pour acheter à manger. Euh, j'ai pris du poisson cru et du tartare de temps. Et d'ailleurs, j'ai rencontré certains d'entre vous bah, qui regardaient mes vidéos sur YouTube. On a pu faire quelques photos ensemble. Normalement, on ne peut pas trop à cause du geste barrière et tout, mais ça me fait toujours plaisir bah, de vous voir, de discuter avec vous. Et si c'est pour une photo, il bah, n'y a pas de souci, ça avec plaisir. Donc euh, voilà, là, je vais manger. Puis euh, on se retrouve tout à l'heure. Allez, gros bisous, ciao Ah oui les amis, j'avais oublié de vous dire qu'à Carrefour, je m'étais acheté un nouveau casque. En fait, c'est mon premier casque de la marque Konix. J'ai acheté un casque pour pouvoir faire mes montages vidéo, c'est beaucoup mieux parce que le son de l'ordinateur, c'est pas top, top, top pour faire le montage vidéo. Donc du coup, je me suis pris ce petit bijou là, donc on va ouvrir tout ensemble. Il est juste magnifique, regardez-moi ça. Il y, a, il y a même des autocollants au fond, attendez. Regardez, il y a des autocollants Onyx, là. Ok, je ne sais pas où je vais coller encore. Ensuite, on a la notice et on a le fameux casque. Ça se règle directement. Ici, on a un micro également et c'est rétractable le micro je vais pas l'utiliser parce que je n'ai pas souvent utilité Et ce que j'ai aimé avec ce casque là, c'est qu'on a une prise jack là Et ça je pourrais mettre directement dans l'ordinateur Et ce qui est cool, c'est que ça recouvre complètement tout l'oreille Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça Et du coup je pourrais faire mes montages vidéo super bien Voilà, bah c'est tout <rire> Je donc s'asseoir c'est... Bon les amis, comme vous pouvez le voir, je viens tout juste de me changer Hop. Euh, Tenue de travail parce qu'en fait, on doit ranger la voiture Là, je viens juste de regarder qu'est-ce que j'ai à faire Quand vous allez voir, vous allez avoir peur Allez, je vous montre tout ça Donc euh, voilà le camion de mon grand-père Et moi, je vais devoir ranger tout ça En fait, je vous explique Je dois débarrasser tout ça pour enlever Balayer aussi Parce qu'on va aller récupérer un meuble Allez, c'est parti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 amis finalement mon grand père a voulu m'accompagner donc du coup je vais l'emmener avec moi comme ça ça va lui faire une petite sortie aussi également pour aller récupérer le meuble il ya ma soeur qui vient tout juste d'arriver de son travail elle est là à nous deux mon grand père on va aller et je vous emmène avec moi j'ai hâte de vous montrer ce meuble il est super cool récupérer Feel uninvited Y a plus de au voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Elle est un peu plus longue que d'habitude, je pense. Je voulais vous partager un peu tout ça. Ça me fait super plaisir en tout cas de revenir sur YouTube, de vous reparler. Voilà quoi. <rire> bon les amis, je suis fini maintenant. Il me reste plus qu'à vous dire. Prenez soin de vous. Maruru, nana et à bientôt les amis. Ciao <rire>